Je me suis souvenue ce matin que j'allais en cachette à la bibliothèque, je n'avais pas le droit d'aller, donc ma mère elle me donnait un peu euh, « non, ce mois-ci, tu ne vas pas à la bibliothèque ». Donc, les mercredis après-midi, je me filais en douce pour aller chercher du livre et je devais les cacher dans ma chambre. Bonjour, Hélène. Bonjour. Bienvenue à la Bibliothèque Morillon. Merci. Elle a est magnifique. Je suis très heureuse de vous y accueillir. La bibliothèque de Morillon, c'est une bibliothèque de quartier, donc elle accueille des adultes comme des enfants. Alors ce que j'aimerais vous montrer, oui. c'est une des spécificités de morion c'est notre grainothèque. Donc ici, c'est une granothèque qui a été euh, mise sur pied en collaboration avec le service parquet domaine de la ville. Et puis, elle consiste à proposer aux lecteurs de faire un échange, des échanges de graines. J'étais entourée de, euh, bah, de mon père qui lisait des BD, ma maman qui lisait beaucoup. Quelque chose d'habituel. Ado, j'ai lu les mêmes livres que ma maman. Donc il y avait une jolie relation aussi où on parlait de nos lectures en commun. Donc, moi, la lecture, c'est les livres, ça a toujours été quelque chose de très vivant dans notre famille et très, très présent. C'est mes enfants, une fois, euh, ils, ils sont toujours surpris quand ils vont chez des amis où il n'y a pas de livres. Puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément quelque chose d'habituel d'avoir des appartements où il y a des livres. Mais comme j'habite en appartement et pas en maison, je dois devoir faire des choix, me débarrasser ou donner des livres, parce que je ne peux pas tout garder. Alors bon, moi, je pense par rapport à la bande dessinée, c'est Hugo Pratt. Je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre des choses en lisant des BD, en étant transportée dans un univers, en ayant extrêmement touché par, euh, par le dessin, par ce style de dessin qui était très novateur à l'époque. Ado, la même chose, c'est Fritz Horn qui m'a bouleversée. Je me suis rendu compte que j'étais normal en fait, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le monde qui était aussi bizarre que moi, et puis qui en avait fait quelque chose. Donc ce livre m'a extrêmement touchée. Je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Puis je me souvenais qu'il y avait tellement de et dans cette phrase, ça m'avait frappé. J'avais, je sais pas, 16 ans quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré ce début de livre cynique, lucide et triste. Et quand on est, on est ado, c'est un cadeau du ciel de tomber sur ce genre de livre. Est-ce que vous aimez le tricot est-ce que vous avez déjà vu de la laine en bibliothèque voilà, C'est sympa, j'ai vu qu'il y avait ces grands bacs de pelotes. L'association euh, Trico Graffiti de la justement, gère cette laineothèque qu'on a ici, en-dessus des rayons, et ça permet des échanges, euh, voilà, des personnes qui amènent le reste de laine, comme vous en parliez, mmh. et d'autres qui peuvent se servir euh, pour faire des projets collectifs ou individuels. Ça dépend de certains amis, on parle beaucoup de livres, d'autres moins. J'ai des copines écrivains, donc euh, on parle de littérature. Et je me rends compte maintenant que j'achète de plus en plus des livres de copains, des amis qui sont devenus écrivains. Ou... Des fois, mes choix de lecture sont orientés par rapport à mes amitiés. Ouais, Moi, la narration, c'est euh, bah, assez exaltant de, de créer des personnages, de, de, de poser des décors. J'attends d'un livre, surtout que bah, je sois plongée dans, dans l'univers d'un auteur. De, de savoir où ils vont venir, euh, quel est le sens de son histoire, euh, un roman policier. Moi, j'aime beaucoup les romans policiers qui peuvent me plonger dans un pays ou dans une mentalité, dans une façon de penser, de réagir, d'être dans l'univers de quelqu'un et surtout de savoir où ils vont venir. Quoi.